Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Musique Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de février, ça démarre avec un soleil en Verseau, il y est hein, depuis le 20 janvier, je vous l'ai dit déjà le mois dernier, le Verseau étant euh, un secteur euh, qui gère votre famille, votre maison, votre intimité, et c'est un signe stressant. Hein. Donc vous risquez d'être un petit peu stressé euh, jusqu'au 19. Chacun à votre tour, hein, ce sera une journée ou deux, pas plus, hein, je vous le garantis. Mais euh, vous allez peut-être avoir même de l'anxiété à l'idée de quelque chose qui pourrait arriver. Alors bon, surveillez quand même votre imagination parce que c'est pas sûr que ce que vous anticipez arrive. Hein? Euh, rien n'est moins sûr, et surtout pas le pire. Donc, euh, essayez de vous raisonner et puis de ne pas euh, de ne pas paniquer au moindre euh, hein, dès que quelque chose dysfonctionne, parce que avec le Verseau, bon, en général, souvent la technique dysfonctionne. Hein? Et euh, comme c'est un secteur où, où vous l'imagination a énormément d'importance, hein, euh, disons que tout ce qui arrive euh, prend des proportions. Hein, euh, bon, donc essayez d'écouter peut-être ceux de vos proches qui vont vous dire mais non, c'est pas si ennuyeux que ça, etc. Restez, hein, mesurez, essayez! Avec ce... On ne sait jamais, hein, euh, bon, je sais que c'est un petit peu difficile que le Verseau est exigeant. Euh, après le 19, eh bien euh, ce sera tout le contraire, hein? c'est-à-dire que le Soleil en poisson, c'est ouf, la détente, euh, c'est euh, les loisirs, les plaisirs, les, les créations, les récréations, enfin bon tout le domaine du secteur 5, euh, donc peut-être que vous allez partir en vacances, hein? ça c'est la première euh, idée qui peut venir à l'esprit. Euh, ou que si vous ne partez pas, vous allez faire des choses avec vos enfants, vous allez les emmener au cinéma, euh, spectacle ou euh, à un parc d'attraction, vous voyez, euh, c'est vraiment euh, du domaine de la distraction. Maintenant si vous êtes seul, que vous n'avez pas de famille, etc, euh, bon, c'est une bonne période pour euh, vous exposer un petit peu, aller dans des lieux où il y a du monde, euh, ou dans des soirées, d'accepter des invitations, d'aller dans les soirées, etc. parce que vous y brillerez et que vous pourrez... Euh, hein, le, le soleil va mettre un petit peu de, de paillettes sur vous et vous serez attirant, hein, euh, obligatoirement. Donc ça, c'est à partir euh, du 19. Et puis, bon, euh, certaines choses euh, un petit peu compliquées pourraient euh, s'arranger aussi hein, sous, sous l'influence des poissons parce que vous aurez des idées, vous aurez de l'intuition, euh, euh, vous verrez les choses sous un angle un petit peu euh, différent. Mm -hmm ce qui est de mercure et donc de vos activités de communication ou vos activités quotidiennes, euh, euh, votre manière de penser, de vous exprimer... Euh. Donc euh, mercure va être euh, à partir du 4 euh, chez l'ami Poisson Alors ça c'est une bonne chose parce qu'elle sera forcément en, en phase avec vous. Hein. Euh, Peut-être que vous allez pouvoir justement vous déplacer, partir en vacances, euh, en tout cas au début du mois. Parce que à un certain moment, hein, disons à partir du 10, euh, Mercure va stationner et à partir du 17, elle va rétrograder. Donc il y a peut-être une promesse qui vous a été faite, ou quelque chose, où vous, vous avez fait une promesse euh, à quelqu'un, à l'un de vos enfants, et à cause de cette rétrogradation et donc de quelque chose qui ne fonctionne pas comme c'était prévu, vous n'allez pas pouvoir tenir votre promesse. Euh, et il faut savoir quand même que Mercure va rétrograder euh, assez longuement, puisqu'elle ne reviendra en Poissons que le 10 mars. Euh, en conséquence de quoi il faut vous attendre à, à attendre, hein, euh, et, et à être patient parce que euh, euh, ce que vous ne pourrez pas faire, ce qui sera bloqué, euh, euh, ben, ça prendra du temps. Hein. Euh, avec la rétrogradation, ça donne un côté un peu saturnien aux planètes, et donc euh, euh, je veux dire, tout demande du temps. Et ben, il peut même y avoir des problèmes techniques hein, sur un, un appareil avec lequel vous, vous travaillez, vous créez, ou euh, ou même euh, quelque chose avec quoi vous jouez. Euh, bon, ça peut être cassé, ça peut ne pas fonctionner, il faut donner à réparer, et ça prend du temps. Hein? Donc euh, patience! On en arrive à Vénus qui est euh, bien placée en début de mois pour le 3e décan puisque jusqu'au 7 elle est euh, en Poissons, donc vous avez des sentiments euh, qui euh, bon, qui s'expriment, en tout cas, hein, parce que vous Scorpion, euh, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, hein, c'est pas... Euh, bon, vous ne les montrez pas, mais vous les exprimez d'une autre manière, hein, je ne dis pas que vous n'avez pas de sentiments, hein, pas du tout. Euh, mais donc là avec la Vénus des Poissons, si vous êtes du 3e décan, vous aurez vraiment la possibilité d'exprimer des sentiments sérieux, solides, et en même temps extrêmement généreux, euh, parfois fusionnels même, hein, avec Vénus en Poissons, on, on a tendance à la fusion et à des sentiments aux, qui peuvent aussi être extrêmement désintéressés. Hein, vous pouvez donner pour donner, hein, aimer pour aimer par exemple. Euh, après le, le 7, Vénus va être en Bélier, et ça c'est moins sympa, c'est moins facile à gérer. Elle est sous la, le haut commandement de Mars, maître du Bélier, et donc elle n'est pas du tout consensuelle. Hein. Elle n'est pas conciliante, elle ne va pas euh, dans, la, dans le côté euh, j'arrange les choses, je, je fais en sorte que les gens s'entendent. Non, elle, au contraire, elle va plutôt aller dans le désaccord et dans les, dans les rapports de force. Hein. Alors elle, le secteur occupé est votre secteur du travail, donc attention hein, dans vos, à vos rapports avec vos collègues, faites en sorte que l'ambiance ne soit pas euh, trop conflictuelle sur votre lieu de travail. Bon, cela dit, euh, c'est euh, elle, elle ne rétrograde pas, donc euh, euh, ça va durer quoi, euh, à peine deux jours, et puis le problème va être réglé parce que vous allez passer à autre chose. C'est le, le, le côté euh, vraiment euh, euh, sympathique du Bélier, c'est que tout passe très vite. Mm -hmm. On termine avec Mars, hein, qui est une de vos planètes maîtresses, euh, et, et Mars va être dans un premier temps, hein, dans une, une première quinzaine, en, dans votre secteur d'argent, hein, euh, en Sagittaire. Donc forcément il y a un problème, une contrariété, hein. Mars est une planète contrariante. Euh, et ça va toucher euh, votre argent, vos biens, l'un de vos biens peut-être, euh, euh, ou alors un achat que vous aurez fait et dont vous serez très mécontent. Hein. Quoi qu'il en soit, euh, disons que euh, ça ne touche que le troisième décan de votre signe et que les choses à mon avis euh, ne vont pas traîner. Hein. Euh, C'est... Euh, D'autant plus que vous n'avez pas de la rétrogradation de mercure, vous, hein, donc euh, bon, ce sera réglé assez rapidement. Après le, le 16, euh, eh bien Mars va être euh, en bon aspect avec vous, elle va être en Capricorne, euh, un signe qui gère euh, à la fois euh, vos rapports avec votre entourage proche, euh, vos déplacements, euh, et puis euh, bon, la façon dont vous occupez un petit peu euh, vos, vos journées, et on peut dire que vous serez très occupé avec Mars dans ce secteur, que vous aurez beaucoup de choses à faire, peut-être un sens des responsabilités très accentué, donc vous prendrez pas mal de choses en charge. Hein. Peut-être que vous serez en vacances euh, avec des enfants et qu'il faudra euh, gérer tout ce petit monde, hein. c'est possible que vous ayez euh, un rôle de responsable auprès d'enfants de, ou d'adolescents. Et bon, euh, quand on connaît les adolescents, c'est pas simple. Hein. Donc euh, là aussi le Mars en Capricorne va vous aider à faire preuve de fermeté, d'autorité, et à ne pas vous laisser faire par toutes ces petites personnes. Euh, attention à la manière dont vous vous exprimerez, parce que parfois vous pourrez être dur en parole. Hein. Avec Mars en Capricorne, vous, on, on est plutôt dans le, je veux dire, dans, les, dans les mots euh, qui fâchent. On se retrouve le, le mois prochain. En attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine. Vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr